Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. C'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce soir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en bonne santé à notre culte de vendredi à l'École de la Sagesse. Vous êtes connectés à la Nouvelle-Jérusalem à Londres, Église de Dieu en Belgique, et New Jerusalem, London. Van Gardin soyez la bienvenue au milieu de nous. Est-ce qu'ensemble pouvons-nous incliner nos têtes et recommander ce culte entre les mains de notre grand et redoutable Seigneur? Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Shadama Basanta Corodo Mira de santé. Shadiador dosé. de santé. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es parfait. Seigneur, tu es béni. Nous te recommandons ce culte. Nous te recommandons ce culte. Nous te recommandons ce culte, recommandons ce culte précieux Saint-Esprit. Le breba santa coro docente. Miria docite le baikali, docente. Shadia docite le baikali, docente. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Brada ike le docite le baikali. Briado se kere docite le baikali. Et te oh. Oh, chéri santa coro dosita. Ira vai querer dosita, lavaikar dosite, ne vai caria. Rei papá papá pai coro dosente. Chéri adosante, coro dosita, lavaikar. Miri adosante, coro oh oh oh, vai querer dosente, chente Mira tu la tu ta tu Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains saintes ce soir, Dieu. Nous nous inclinons devant ta majesté, ta glorieuse présence. Père, nous nous inclinons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons. Toi le roi des rois, toi le Dieu puissant et glorieux. Toi le Seigneur du Seigneur. Oh, Father de garde, fard de garde, Father de garde, de garde. Ô Père, ô Père, sois élevé, Père, sois exalté, Père, sois célébré, Père, sois adoré. Tu es le bon berger, le berger de nos cœurs et de nos âmes. Avea santa, ente le Tu es saint, Père, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Seigneur, gloire. Nous nous recommandons en saint. Nous recommandons ce culte en saint au oh Dieu. Seigneur, nous libérons la puissance du sang de Jésus encore ce soir. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous purifie, purifie nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos sentiments, émotions. Que nous soyons purifiés dans le sang précieux de Jésus. Afin que, Père, ô oh Dieu, que notre culte de ce soir te soit agréable, ô oh Père. Que ce que culte te soit agréable, ô oh Seigneur. Que ce culte te soit agréable, ô oh Père. Que le sang de Jésus nous couvre, nous protège, nous lave, nous purifie, ô oh Dieu. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu dans ce sanctuaire, ô oh Dieu. Du haut de cette chair, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. « Là où est ton peuple, ô oh Dieu, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Que toute personne connectée, maintenant ou par après, soit sous la couverture et la protection du sang précieux de Jésus. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Nous libérons le sang précieux de Jésus. Contre les œuvres des puissants des ténèbres, de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, des enchantements, des envoûtements, nous libérons le sang de Jésus et nous déclarons ce soir la victoire du sang de l'agneau de Dieu, la victoire du sang précieux de Jésus. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang qui crie mieux que celui d'Abel, le sang de Jésus de Nazareth, contre l'esprit d'infirmité, contre l'esprit de python, contre l'esprit impur, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang précieux de Jésus. Nous déclarons ce soir la victoire dans le sang de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire dans le sang précieux de Jésus. La victoire dans le sang de l'agneau de Dieu. La victoire dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la victoire, la victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus de Nazareth. Oh! Seigneur de gloire, merci pour cette merveilleuse victoire, oh Dieu, Que notre ô oh Dieu de gloire. Merci pour cette merveilleuse victoire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour cette merveilleuse victoire que nous déclarons, Dieu, la victoire dans nos maisons la victoire dans nos familles la victoire dans nos projets la victoire au long de ce culte oh Dieu la victoire dans toutes nos entreprises la victoire sur notre corps la victoire dans nos santé dans nos maisons dans nos familles dans la vie de nos enfants au Père, nous déclarons la victoire ce soir la victoire ce soir la victoire ce soir la victoire ce soir la victoire ce soir Oh la victoire ce soir, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de la vie, victoire. Victoire, victoire au Seigneur de la vie, Victoire, victoire au Dieu de la vérité. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, Victoire, victoire pour le Saint-Esprit, Victoire, victoire, au oh Dieu de la vérité. Victoire, victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ Victoire pour le Saint-Esprit Victoire au oh Seigneur Ce soir nous déclarons la victoire au oh Dieu Nous déclarons la victoire dans nos vies Nous déclarons la victoire dans nos maisons La victoire de la croix dans nos corps, dans nos santé, dans nos vies la victoire de la croix dans la vie de chaque membre de nos familles. C'est la victoire de la croix que nous déclarons. C'est la victoire de la croix que nous déclarons dans la santé de chaque membre de nos familles, de chaque membre de ton Église. Dans ton Église, ô oh Dieu, c'est la victoire de la croix de Golgotha que nous déclarons ce soir. La victoire devant les dominations, les principautés, les puissants de l'occultisme de la magie de la sorcellerie en enchantement et en envoûtement nous déclarons ce soir la victoire la victoire la victoire la victoire au nom de Jésus la victoire au nom de Jésus la victoria basata mare corodocita mire Seigneur, c'est ta victoire, ô oh Dieu. La victoire de la croix, ô oh Dieu. Là où tu as vaincu les dominations, les principautés, les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. C'est la victoire de la croix ce soir. La victoire de la croix, c'est la victoire de la croix Seigneur la victoire de la croix Seigneur la victoire de la croix Seigneur Jésus Jésus T'adorons. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons que ton règne s'établisse sur la terre. tes œuvres Le règne de paix, le règne de justice, le règne d'amour, le règne de sainteté, le règne de grâce de Dieu, le règne de prospérité, le règne de sanctification, le règne glorieux de notre Seigneur, le règne de guérison, là où le Seigneur règne, là la guérison se manifeste, le règne de miracle, de prodiges sans fin et sans or, invoquant le règne de Dieu. Ô oh Père, ce soir, nous invoquons ton merveilleux règne, ton règne de paix, Seigneur, ton règne qui transforme une vie, Seigneur, tu prends l'indigent de la poussière, tu le, le fais asseoir avec les grands, tu élèves qui tu veux, Père, et tu abaisses qui tu veux, Seigneur, c'est ton règne que nous appelons ce soir, ton règne puissant, ton règne majestueux, ton règne glorieux, ton règne qui libère les captifs, tu as dit que Dieu le libérateur, ton règne libère les captifs, ton règne libère les captifs, toute forme de captivité, car là où est l'Esprit du Seigneur, la reine, la liberté. Seigneur, soit tu es Dieu, le Seigneur, tu es puissant, tu sauves, tu libères. Seigneur, c'est ton règne que nous demandons ce soir, ton règne de joie, là où il y a la tristesse, d'amener la joie, là où il y a le trouble, d'amener la paix, là où il y a la confusion, D'amener l'ordre, d'amener l'ordre, ô oh Dieu. Ton règne qui restaure, Seigneur, c'est ton règne que nous invoquons ce soir, le règne de la bonne santé dans nos corps, dans les corps de chaque membre de nos familles. C'est le règne de la bonne santé de Dieu que nous déclarons, le règne de la bonne santé, le règne de la bonne santé, le règne de la bonne santé que nous déclarons dans nos corps, dans les corps des membres de nos familles. Dans le corps de chaque fidèle, de la nouvelle Jérusalem à l'antenne, c'est le règne de la guérison et de la bonne santé que nous déclarons. Le règne de la guérison, le règne de la bonne santé que nous déclarons. La restauration des vies des uns des autres, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a dérobé, c'est le règne de la restitution. Le règne de la restauration, le règne de la restitution, le règne de la restauration. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Rabo Satan, Mikero dosite ne maikario. Shitarabocea. E te Etekorado site ne maikaria. Reba bosete. te maikaria. Reba bositana maikorodosete. Iltakoro Je te dis.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 Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous verrons, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons gloire de Dieu. Je te dis que c'est tu crois tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que c'est tu crois tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu la gloire de Dieu je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu tu verras tu verras la gloire de Dieu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 Prions pour le besoin du pays, le besoin de ce monde. Prions, bien aimé, du Seigneur. Seigneur, nous prions pour les besoins des uns des autres. Tu es le Dieu de prodige. Dieu le Dieu de miracles, rien n'est impossible à toi. Regarde le besoin de notre pays, économiquement, financièrement. Seigneur de gloire, socialement, mentalement, psychiquement, oh Dieu. Seigneur, intervient. oh Dieu. Que l'Église rayonne dans ce temps-ci, oh Dieu. Que l'Église soit entendue. Que la voix de l'Église pèse, ô oh Dieu. Que les âmes reviennent à toi, ô oh Dieu. Que les hommes reviennent à toi, Seigneur. Que les hommes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi, Père. Que les hommes reviennent à toi, ô oh Jésus. Que Jésus soit entendu. Que Jésus soit su. Que Jésus soit vu. Que Jésus soit touché. Oh, Rabat Satan. Mekere dosita, breko dosata koramoshikere vaikaria, maronosita rabaikaria, reko da sata, mikere dositere vaikarodoshika. Au nom puissant de Jésus, que les chaînes tombent, les chaînes de la captivité tombent de la dépression, de la dépendance à l'alcool. Aux, aux amphétamines, aux substances illicites, aux substances de drogue, cocaïne et autres. Oh Seigneur, que les, la, la dépendance aux addictions tombe ce soir « Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la dépendance à la pornographie soit brisée ce soir, au nom puissant de Jésus, la dépendance à la gloutonnerie soit brisée ce soir, au nom puissant de Jésus. » au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au drogo da sata, ike teriyo no sata, rebaikario, nous chassons cela, au nom de Jésus, nous chassons cela, au nom de Jésus, reba korodosita. do sita, mike re do sita koria. sita, sita, rima mama, Meredosata. Ete do sata, I am the minte who is the au nom de Jésus au nom de Jésus que les captifs soient libérés au nom de Jésus que les aveugles recouvrent la vie au nom de Jésus que les sourds entendent au nom de Jésus que les familles brisées soient réconciliées au nom de Jésus reconnaissant que les maladies soient guéries que les malades soient guéris, au nom de Jésus, que les cancers quittent les corps, au nom de Jésus, que les cancers quittent les corps, au nom de Jésus, Rima Sata, Miquelet d'Ocitana Maïcaria, Reba Bobo Sate, Et te Chica, Coriano Satana Maïcaria, Reba Baba, mi Bien aimé, nous allons prier pour le travail. Des gens qui sont en besoin de travail, qui cherchent des contrats de travail à durée indéterminée, qui veulent de nomination, nous allons prier pour le travail. Et également pour la sécurité des emplois des uns des autres, prions pour le travail. Trois fois Jésus est Seigneur et nous prions. Une, trois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ô Père, nous venons prier pour le travail, ô Dieu. Seigneur de gloire, accorde de contrats de travail à durée indéterminée, de contrats de travail à durée indéterminée, de contrats récoltes à Satan. « Mire dositer si tere bai do shika, te coro do bai Satan tu es vaincu, iré no si tere Satan tu es vaincu, au nom de Jésus ». Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus, je brandis contre toi le sang de Jésus. Je ai lève contre toi la coupe du sang de Jésus. Tu es vaincu avec tes pièges. Tout ce que tu as manifesté, tu es vaincu. C'est le sang de Jésus qui plaide contre toi. Le sang de Jésus plaide contre toi. Le sang de Recodosate. Mi Sita. Que les contrats de travail à durée indéterminée soient obtenus au nom de Jésus. Que les portes de l'emploi soient ouvertes pour toi au nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, des nominations, des postes de responsabilité. Au nom de Jésus, merci Père de sécuriser les emplois des uns des autres. Merci de les sécuriser au nom de Jésus. Brada Santa, mire coronocité. Mirada, Brada Santa Coria, Rena Santa Coria, Reba Baba, Brada Sintene Maikaro do Shika, Sata Satana Maikaro do Shika, Ete Koryo do Sitana Manashina, Manashina Maika, Mirada, Meredosina Maikaria, Reba Baba, Manashina, Manashina, Manashina Maika, Manashina, Manashina Maika, Marabaika. Maradashina maikario dosa, ente corabana sha. Maradasha actiona maïka, inda dosaya, actiona que le travail soit libéré au nom de Jésus. Que le travail soit libéré au nom de Jésus. Bien aimés nous allons prier. Nous continuons à prier pour la sécurité des familles. En deux temps, si. Que le, les divorces n'affectent pas les familles des uns des autres, que les séparations, les troubles quelconques n'affectent pas les couples des familles, que les enfants restent dans la stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité mentale, que le couple, les familles soient protégés préservés de toutes les attaques du malin, de toute cette pression actuelle, que les familles soient préservées. Prions ensemble, bien-aimés, « Marodosite baikavia, Père, nous réclamons la protection des familles. Toi qui as dit, que toute famille de la terre tire son nom de toi, Père, la protection des familles, la protection au oh, Raba Santa Coradocite, « Meradocita » esprit de mort. Nous te chassons dans le lieu de au nom de Jésus esprit de mort, nous te chassons oui, nous te chassons dans le lieu zaride au nom de Jésus loin de nos familles loin de nos maisons, loin de nos familles, loin de nos maisons loin de nous, esprit de mort, nous te chassons dans le lieu zaride au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de au nom de Jésus, nous annulons les paroles de malédiction, tous les décrets pris dans les sociétés secrètes, contre nos vies, contre ta vie, contre la vie de chaque membre de la Nouvelle Jérusalem à l'antenne, contre la vie de membres de nos familles, nous annulons ces décrets au nom de Jésus, nous les annulons au nom de Jésus, de Jésus, nous les annulons au nom de Jésus, nous les annulons au nom puissant de Jésus. Bracado sata, la réconciliation père, nous ne cesserons jamais de prier pour réclamer la réconciliation des couples chrétiens, en proie à la séparation, au divorce, la réconciliation au oh Dieu même si aux hommes cela devient impossible, à toi Seigneur tout est possible à celui qui croit Jadévo Sata Oraba Miriado Sete Nemaïka Rodoshina Merekoro satakeria, Sata Keria Redano Sata Nemosita Breke Sata Remana Reba Sata Kerio Entekoro no Shika no Sata oh Oh Père, tu es Dieu. Lève-toi, Seigneur, Dieu de toute majesté, Dieu de toute autorité, Dieu de puissance, Dieu de gloire, Dieu de majesté. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, accomplis des prodiges, accomplis des miracles, Marénocité des Bien aimé, nous allons prier pour des guérisons dans les corps. Quelle que soit la maladie, je crois à la guérison. Je crois au miracle de Dieu. Je crois à la guérison divine. Je crois au miracle de Dieu. Dans notre temps, en ce moment-ci, opérant dans son église, je crois au miracle de Dieu. Alors, quelle que soit la maladie, nous allons demander la guérison. La guérison. Nous allons chanter un chant qui dit I'm serving the God of miracles. Nous allons chanter cela ensemble avant de prier et pendant que nous chantons si tu es malade quelle que soit la maladie pour s'atturer tu déclares cela par la foi je suis guéri je suis guéri tu proclames la guérison sur un membre de ta famille qui peut être malade tu proclames la guérison chantons ensemble I'm serving the God of miracles I know yes I know.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 serving the God of miracles? Do you know? Do you know you're serving the God of miracles? Do you know? Do you know you're serving the God of miracles?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 We know, yes we know, we're serving the God of miracles. Père comme nous l'avons chanté, libère la puissance de miracle. Nous libérons la puissance de miracle, ô oh Dieu. Que tes miracles, Père, ô oh Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit la durée de la situation, que tes miracles, Père, ô oh Dieu, quelle que soit la durée de la situation, Père, que tes miracles au Père, qu'elle est captive, ô oh Dieu de gloire. Que tes miracles, père, ô oh Dieu, que tes miracles opèrent, oh Manifeste-toi Seigneur, démontre que tu es Dieu, que rien n'a pas changé, les miracles de la Bible se encore aujourd'hui. Seigneur, libère cette puissance de miracle, libère cette action de miracle. « Ramassite coro dosate, mirada santa kero dosia, maro dosite rebaikaria, remo sata coro dosite, mirada ikerio dosita na maikaro dosia » Matakolo mele Oh, merci de toucher les corps. Merci de toucher les vies. Merci de toucher les situations. Merci de restaurer les vies des uns des autres. Merci pour ce miracle qui nous opère maintenant dans cette situation, dans les finances de cette personne, oh Dieu. Seigneur, tu lui tends la main, tu lui donnes une solution, une idée, oh Dieu. Merci pour les miracles, Père. Merci pour les miracles. Il a envoya sa parole et la parole le guérit. Merci pour les miracles, Et Edroïa Shadeba, Brekano Miriano Merci pour les délivrances. Oui, merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les délivrances. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci Seigneur. Délivrances. Merci Seigneur. Bien aimés, nous allons prier pour notre pays, la Belgique. Nous allons bénir la Belgique au nom de Jésus. Prions pour la Belgique. Père, nous bénissons la Belgique au nom de Jésus. Nous bénissons ce pays, nous bénissons la Belgique au nom de Jésus, nous bénissons la famille royale, le roi au nom de Jésus. Nous bénissons le Premier ministre, nous bénissons les ministres, les gouvernements des entités fédérées, nous les bénissons au nom de Jésus, nous bénissons les sénateurs, les parlementaires fédéraux et les entités fédérées, nous les bénissons au nom de Jésus, nous bénissons l'économie du pays, nous bénissons l'économie du pays, nous bénissons le social du pays, au nom de Jésus, nous bénissons la Belgique, au nom de Jésus, nous bénissons l'Europe, au nom de Jésus de Jésus, nous bénissons l'Afrique, au nom de Jésus, les états africains, les pays africains, soient bénis, au nom de Jésus, nous bénissons l'Amérique, au nom de Jésus, nous bénissons l'Asie, au nom de Jésus, nous bénissons l'Australie, au nom de Jésus, Santa Miracolo dosita, Beda Santa Maikere dosita, Beto dos Santa Coria, Rebo Santa. Bien aimé, nous prions pour le salut des âmes, que les âmes se tournent vers Dieu et qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, au oh Père, que la puissance de la conviction de péché, de justice et de jugement puisse traverser le pays. Prions, bien-aimés, Père, nous prions pour le salut des âmes. Précieux Saint-Esprit, que la puissance de conviction puisse traverser le pays, entrer dans des maisons, dans des familles. Sauve, Père, sauve, ô oh Seigneur, sauve. Que nous soyons tes instruments, oh Dieu, des instruments de propagation de la bonne nouvelle, de parler au monde de Jésus, de parler au monde de Jésus, de carano santa, Sita. oh char santa, rimamo santa. Bien aimés, nous prions également pour que ces âmes-là viennent à l'Église. Les portes depuis le, le, le, le mercredi, nous pouvons accueillir jusqu'à 200 personnes en, en présentiel. Nous allons demander qu'il y ait un mouvement, que les gens reviennent à l'église, qu'il y ait un mouvement. Prions bien-aimés. Marado Santa Coria, Revasata, Mirecorodosita, Rekodo Sata. Seigneur, nous avons jeté des filets. Nous avons jeté la perche. Maintenant, Seigneur, que les filets se remplissent et que la moisson soit abondante, Père. Au nom puissant de Jésus, une abondante moisson. Les portes de ta maison sont ouvertes pour accueillir le maximum d'hommes possibles, le maximum de personnes possibles. Qu'ils entendent ton invitation, qu'ils entendent ta voix, que le Saint-Esprit les convainc, que le Saint-Esprit touche les cœurs, touche les cœurs esprit. Dieu, touche les caras Satan, touche les cœurs, que le voie de l'ignorance soit brisé au nom de Jésus, que toute résistance dans les cœurs soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus, que les forteresses de la crédulité, des jugements, des la priori du mal soient brisées au nom de Jésus, soit brisées au nom de Jésus, que toute séparation raciale, sociale, culturelle et autres soient brisées. Brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Char Santa, meredosité, no nos sate. Et te coria no sita. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur je t'adore, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus nous t'adorons, Jésus nous t'adorons, Jésus nous te célébrons, Jésus nous te louons, nous magnifions ton Seigneur à cause de ta renommée qui s'accroît d'âge en âge à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être loué, d'être servi, d'être cra. Tu es digne que l'on parle de toi, Jésus. Tu es digne que nous puissions t'annoncer au monde, t'annoncer aux nations. D'annoncer aux hommes que tu es bon, que tu sauves, que tu libères, que tu es venu pour le bien de l'homme. Jésus, tu es digne. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es digne. Oh, tu es digne, mon Seigneur. Tu es digne. Mon Seigneur, tu es digne. Oh, tu es digne d'être adoré. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Tu es digne, mon amour. Tu es digne, mon Dieu. Tu es digne, mon Dieu. Je t'aime, Jésus.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 je t'ai Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur. Reçois favorablement notre adoration, l'expression de nos cœurs, l'expression de notre amour. Reçois favorablement, reçois le peu que nous puissions te donner, reçois le peu, ô oh Dieu, reçois le peu, expression de nos cœurs d'enfants. Avec toute l'imperfection de cette nature humaine, oh Dieu, mais qui se tourne ce soir encore vers toi pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous t'aimons envers et contre tout. Combien nous t'aimons, Seigneur. Que nous puissions demeurer dans ton amour, que nous puissions demeurer dans ton cœur, Seigneur de gloire. Que ton cœur aussi puisse demeurer en nous et qu'ensemble nous soyons dans une communion, une vision ensemble, oh Dieu dans le lieu secret ensemble Dans les profondeurs de notre amour ensemble Seigneur dans l'intimité de la voix de ta présence ensemble Que nous puissions de plus en plus mieux te connaître Mieux marcher avec toi Mieux t'obéir Mieux se sanctifier Mieux craindre et craindre Et mieux te représenter sur cette terre Afin que tel tu es Tel aussi nous devons être sur cette terre afin que nous soyons réellement le sel de la terre, la lumière du monde et les ambassadeurs de ton royaume. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi.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 C'est...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 à notre culte du vendredi à l'École de la Sagesse de la Nouvelle-Jérusalem à Landel, Église de Dieu en Belgique, New Jerusalem, London, et je suis le pasteur Patrick Gayaka. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles pour partager pendant quelques minutes ce que nous avons déjà commencé. Comme vous le savez, nous sommes dans notre mois de la restauration, de la gestion, et pour nous, c'est la gestion du grand mandat. Allez, fête de toutes les nations, les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez leur à observer tout ce que je vous ai dit. Pour nous, dans ce mois-ci, nous avons un thème principal par le moi de Jésus. Par le moi de Jésus. Le mercredi passé, le mercredi de cette semaine, nous avons commencé à voir. Ce que les gens ont dit de Jésus. Ce que les gens ont dit de Jésus. Nous avons commencé par voir ce que le Père Dieu Créateur le Père a dit de Jésus. Deuxièmement, par ordre de priorité, nous avons vu. Nous avons vu également ce que l'archange Gabriel a dit de Jésus. Troisièmement, nous avons vu ce que l'ange du Seigneur a dit de Jésus. Quatrièmement. C'est qu'un jeune homme vêtu d'une robe blanche a dit de Jésus. Cinquièmement, c'est que Satan également a dit de Jésus. Et nous sommes arrêtés là. Vous pouvez récupérer le culte qui est encore sur Facebook de ce mercredi ici pour écouter réécouter la prédication de ce mercredi. Nous continuons pour ce soir. Nous allons voir maintenant... Qu'est-ce que les démons ont dit de Jésus Qu'est-ce que les démons ont dit de Jésus Si nous prenons Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 8 plutôt, Matthieu 8 verset 29, Matthieu 8 verset 29, Matthieu 8 verset 29. La Bible dit ceci, on peut même commencer au verset 28, la Bible dit quand il abordait sur l'autre rive, dans le pays de Gagarinien, deux démoniaques sortant de tombeaux versent devant de lui. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils crièrent Pourquoi te mêles-tu de nos affaires Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps Je répète Ils crièrent Pourquoi te mêles-tu de nos affaires Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ça c'est les démons qui parlent à Jésus. Les démons ont dit de Jésus qu'il est fils de Dieu. Même les démons reconnaissent que Jésus est fils de Dieu. Comme leur père Satan a reconnu, il est normal aussi que ses supports reconnaissent et confessent que Jésus est fils de Dieu. Et en outre, en reconnaissant et en confessant que Jésus est fils de Dieu, ils avouent que Jésus est là pour tourmenter les démons. Jésus est là pour tourmenter les démons. Vous voyez, ils disent, pourquoi taimes tu de nos affaires? Autrement dit, pourquoi veux-tu gâter nos affaires? Pourquoi veux-tu détruire nos affaires? Pourquoi veux tu abîmer nos puissances Voyez, en reconnaissant Jésus comme le fils de Dieu, les démons reconnaissent que là où Jésus est, ils ne peuvent pas opérer. Là où Jésus est, leurs affaires sont détruites. Là où Jésus est, leur règne ne peut pas subsister. Là où Jésus est, leur règne ne peut pas subsister. Leur domination en prise ne peut pas subsister là où Jésus est. Il a chassé les démons de deux démoniaques, des milliers de démons. La même histoire avant encore, c'était un démoniaque de qui il a chassé plus de 6000 démons, une légende à lui seul, là où Jésus est. Les démons s'enfuient. Alors si quelqu'un te demande, parle-moi de Jésus. Tu lui diras, là où Jésus est, les démons s'enfuient. Quelle que soit la situation de la personne, quel que soit le type de démon qui possède, qui tourmente la vie de la personne, dis à la personne que les démons qui te tourmentent, je connais une personne, Jésus, lui seul a la capacité de tourmenter ceux qui te tourmentent. Alors, bien aimé, Jésus est là pour tourmenter les démons qui te tourmentent Tout esprit impur Esprit de piton, d'infirmité ou autre Quel que soit son nom Il faut lui parler au nom de Jésus Lui commander au nom de Jésus Parce qu'ils sait ou ils savent Que quand Jésus est là Quand Jésus est invoqué Ils doivent déguerpir, Ils doivent s'enfuir Ils doivent partir Parce que s'ils restent là Ils seront tourmentés Tourmenter sur cette terre et tourmenter l'éternité en l'éternité en enfer dans les temps de souffre et de feu. Jésus, fils de Dieu, est là pour tourmenter les démons. Tourmenter les démons de ne pas les laisser à l'aise. Là où Jésus est invoqué, là où Jésus est là, les démons doivent partir. Ils ne sont pas bien et une personne qui est possédée tourmentée par les démons là où Jésus est invoqué la personne est mal à l'aise c'est pas elle mais c'est les esprits qui contrôlent sa vie qui sont dedans de lui qui se sentent bousculés parce que le maître est là parce que le fils de Dieu est là alors ce soir quel que soit l'esprit qui prédominait sur toi je prends autorité contre cet esprit je le chasse dans le lieu arides au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Marc chapitre 3, verset 11. Marc 3, 11. Marc 3, 11. La Bible nous dit, dans Marc 3, 11, la Bible dit ceci. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, tombaient devant lui et s'écriaient. Toi, tu es le fils de Dieu. Mais il est rabroué avec sévérité pour qu'il ne parle pas de lui. Voyez, les esprits impurs. Ici, nous avons vu, l'autre part, nous avons vu des démons, des folies. Ici, les esprits impurs. Dans les esprits impurs, c'est ce qui catégorise tous les péchés liés au sexe. La, la débauche, la, la, la pornographie, la masturbation, un, tout ce qui est lié au sexe, ce sont les esprits en pub. Jésus est là. Eux aussi reconnaissent que Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et au verset 12, on nous dit, Jésus ne leur permettait pas de parler, de confesser. Et quand Jésus était là, il tombait devant lui. Voyez, il tombait devant lui. On nous dit au verset 12, il le ramouille avec sévérité pour qu'il ne parle pas de lui. Pour qu'il ne parle pas de lui. Pour qu'il ne parle pas de lui. Étonnant. Il ne veut pas que les démons fassent sa publicité. Parce que les démons, même s'ils disent une part de vérité, c'est toujours accompagné de beaucoup de mensonges. Parce que leur père c'est le menteur. Leur père c'est le mensonge incarné. Jésus ne leur permet pas. Il les chasse. Là où Jésus est, il n'y a pas à discuter. Les démons n'ont pas à discuter. Ils doivent partir. Ils doivent quitter les corps. Ils doivent quitter les lieux. Ils doivent partir. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à discuter. Ils doivent libérer les corps et les âmes créés à l'image de Dieu. L Esprit en pur, je vous chasse au nom de Jésus. Luc chapitre 4, verset 41. Oui, je te chasse, esprit impur Tu libères cette jeune fille au nom de Jésus. Tu libères cette jeune fille au nom de Jésus. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Oui, je t'ordonne de libérer au nom de Jésus, parce que Jésus est là. Le Fils de Dieu est là. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, au, nom tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Luc chapitre 4, verset 41. Luc 4, 41. Nous voyons toujours ce que les démons ont dit de Jésus. Luc 4, 41. Il est dit, on peut commencer. Luc 4, 41 dit, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes. En criant, toi tu es le fils de Dieu. Il est raboué et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Il est raboué. Des démons d'impureté s'enfuient. Il les chasse. Des démons de tout genre, ils les chassent, ils chassent. Nous ne savons pas combien de temps ces démons-là étaient dans les corps des gens. Les dégâts qu'ils ont fait, la purée, la Bible n'en parle pas. Mais nous savons que Christ qu était dans des corps un jour, deux jours, une semaine, un mois, une année, deux ans, dix ans, trente ans, vingt ans. Mais ce qui est sûr, Là où le Fils de Dieu est, lorsque le Fils de Dieu vient se manifeste, les démons doivent sortir, ils doivent partir, ils doivent libérer des corps, libérer des cœurs, libérer des âmes, les cœurs qui sont liés par des démons, maintenant que ces cœurs soient libérés au nom de Jésus. Les démons de la haine, de l'amertume, de la rancœur du ressentiment, ton cœur, tu ressens une boule dans ton cœur, tu n'as du mal à pardonner, lorsque tu penses à la personne, tu sens dans, dans ta gorge, quelque chose monter. c'est la haine, suivie de la, de la Nous, nous je brise cet esprit, je chasse cet esprit de toi, sors par la bouche, au nom de Jésus, libère ce cœur, libère ce cœur, et sors par la bouche, Sors, sort par la bouche, au nom de Jésus, sort par la bouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, c'est lui qui se mêle des affaires des démons, et les démons ne veulent pas qu'ils se mêlent de leurs affaires, parce qu'ils savent que lorsque lui vient, il gâte tout, il gâte tout, et c'est lui qui est porteur de Jésus. L'enfant de Dieu véritable qui est porteur de Jésus. Dans certains endroits, il est normal qu'on aime, qu'on ne l'aime pas. Dans certains endroits où les démons règnent, où les gens ont fait allégeance à Satan, il est normal qu'ils n'aiment pas la présence de la personne, parce que la personne amène Jésus. Et là où Jésus est, les affaires de Satan, des démons sont gâtées. Luc chapitre 1, verset 24. La Bible dit, Luc 1, 24. Ne te donne pas, si dans les endroits on te repousse, on ne veut pas de toi. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. en toi. Ce qui est en toi, leur, les, leur fait peur. Ce qui est en toi est une menace pour leurs affaires. Est une menace pour leur business. Est une menace pour leur commerce des armes. Ils ne peuvent pas parce que si tu viens, tu vas gâter tout. Tu vas gâter tout à cause de Jésus. Alors garde précieusement cette perle que tu as, ce trésor que tu as, le Fils de Dieu, le Messie Jésus de Nazareth. Luc 1, 24, la Bible dit Ne, ne, ne dilapide pas ce trésor, ne calvote pas ce trésor. Quelques temps après, sa femme Elisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois et disait Voilà ce que le Seigneur a fait de moi. Il a décidé de rentrer dans ma honte. Ce n'est pas ce que je voulais lire ici. Je crois que je voulais lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc 4. Luc 4, Luc 4 41. Le démon s'y sortait de beaucoup de personnes en criant, « Toi, tu es le fils de Dieu. » Il le rabouait, ne permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, le Christ, le Le Saint de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit ceci. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui fait le péché est du diable. « Car le diable pêche dès le commencement. »« Si le Fils de Dieu se manifestait, c'est pour détruire les œuvres du diable. »« Pour détruire les œuvres du diable. »« Le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. »« Satan, les démons, lorsqu'ils confessent Jésus comme étant le Fils de Dieu. »« Bien, mais ce n'est pas en vain qu'ils reconnaissent Jésus le Fils de Dieu. » Ils ne disent pas de lui tu es Jésus, tu es le Christ, tu es le chemin, la vérité ou la vie. Non, ils ne disent pas autre chose que tu es le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, selon 1 Jean 3, 8, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Bien aimé, cela est scellé, cela est acté. Légalement, les choses sont scellées. Satan le sait, les démons le savent, tout son royaume le sait, que Jésus étant le fils de Dieu, il a pouvoir, autorité, mandat, permission, devoir même je dirais, de détruire les œuvres du diable. C'est ce qu'il a fait sur la terre. Et en partant, il a donné à l'église et à toi et moi le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse nous nuire. Tu as cette mission, tu as ce mandat. Jésus qui est en toi fait de toi fils de Dieu, héritier de Dieu, cohéritier avec lui. Et en tant que tel, il t'a donné aussi le pouvoir de détruire les œuvres du diable. En tant que fils-fille de Dieu, là où tu te manifestes, les œuvres du diable doivent être détruites. Le verset 8 de 1 Jean 3 nous dit Le diable pêche dès le commencement. Toi, fils et fille de Dieu, tu dois bannir le péché. Parce que le péché appartient au diable. Le péché réduit ta capacité de nuisance aux œuvres du diable. Le péché te rend familier avec le diable. Le péché te rend inoffensif par rapport au diable. Plus tu te sanctifies, tu demeures en Christ, plus ton autorité est grande et ta capacité de nuisance, de destruction des œuvres du diable devient évidente, forte et extraordinairement agissante. Tu es le canal pour détruire les œuvres du diable dans ta propre vie, dans ta maison, dans ta famille. N'attends pas que les serviteurs de Dieu viennent. Tu es fils, fille de Dieu. Jésus est en toi. Tu le crains, tu marques la sanctification. Prends autorité. Tu as reçu le mandat. Le Christ t'a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. De détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. La bonté détruit la méchanceté. L'amour détruit la haine. Là où il y a la haine, développe l'amour. Là où les circonstances, les hommes, les blessures intérieures, les déceptions et autres, les abandons, veulent que tu développes la haine, développe l'amour. Veulent que tu développes la rancune, la rancœur, le ressentiment, développe l'amour et le pardon, afin de détruire les œuvres du diable. Fuis le péché qui est une œuvre du diable Détruis le péché en fouillant le péché, en les donnant même s'il le faut. Et si on a péché à se repentir afin de détruire. Détruis la pauvreté dans ta vie par le travail, par la dîme, par les offrandes, par les dons, par la bonne gestion. Détruis les œuvres du diable dans ta vie, dans ta maison. Tu es fils et fille de Dieu. C'est le mandat que tu as reçu. Si tu ne le fais pas... C'est lui qui va te détruire. C'est l'ennemi de l'homme. Ça, c'est ce que les démons ont dit de Jésus. Mais nous allons voir maintenant aussi qu'est-ce que les parents de Jésus ont dit de Jésus. Qu'est-ce que ses parents ont dit de lui-même. Si nous prenons Matthieu chapitre 1er verset 25. Matthieu 1er 25. Matthieu 1 25. La Bible dit, mais il n'y a pas de relation. On peut commencer au verset, au verset euh, euh, 24. À son réveil, Joseph, fils que l'ange du Seigneur, lui avait ordonné, il prit sa femme chez lui, mais il n'y pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle lui mit au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Joseph, le père de Jésus, et bien entendu aussi sa maman Disait de lui Qu'il était Jésus On l'appelait Jésus Et Jésus signifie Celui qui sauve son peuple de son péché C'est le nom que Gabriel a dit à Marie Les parents de Jésus l'appelaient Jésus Le sauveur Il reconnaissait que le bébé ici que nous avons Le petit bambin ici qui étant bébé, marchait, courait dans la maison, nu, comme Kirikou, comme tous les enfants. Il courait nu, maman le, maman le poursuivait. Papa, vous jouez avec lui. Cet enfant, on l'habillait comme tout autre enfant. On l'habillait, on le, on, le, on le nourrissait comme tout enfant. Mais c'est lui qui était le sauveur. Il était le sauveur même de ses propres parents. Oh, le mystère de Dieu. L'enfant que tu as porté, l'enfant que tu l'as, que tu le dois, c'est lui qui va te sauver de tes bon propres péchés. Quel Dieu extraordinairement intelligent et sage de servons. Il appelait Jésus. Lorsqu'il appelait Jésus, c'était pour eux une prière, une intercession continuelle. Dans la maison de Marie et de Joseph, la prière était continuelle. L'intercession était continuelle. Jésus, sauve-nous. À chaque fois qu'il appelait la foi Jésus, ils intercédaient pour le salut, le leur et celui le du monde. Jésus, Jésus, sauveur, sauveur. Et ce qu'on disait de lui a fini par se réaliser. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner n'importe quel nom à l'enfant. Donne un nom, un nom prophétique. Un nom qui annonce ce que l'enfant pourrait faire. Ne donne pas n'importe quel nom. Ne prends pas des prénoms dans des séries la bizarre donnée à l'enfant. Non. Prends des prénoms bibliques. Rempli de sens, de prénoms des hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible, donne des prénoms sensés qui vont orienter la vie de l'enfant. À chaque fois que tu déclares un nom, c'est une bénédiction. Voyez, Jésus, sauveur, ça, ça, ça, ça, ça sent bon, ça sent la bénédiction. Donne nous qui parle de la bénédiction. Mais ne qui parle du malheur, même si tu l'as enfanté dans la douleur, comme chapette, non, tu ne donnes pas le nom comme ça, comme Mara, Noémie, désormais m'appellera Mara, non, le mal est passager, le mal est passager, mais toi tu as une destinée extraordinaire, si tu as un nom bizarre, on t'a donné même un nom bizarre, ce nom. pas un nom de bénédiction, que les gens t'appellent Jésus. comme ça que ses parents parlaient de lui, Jésus. Quand Joseph rencontrait son frère, mais comment s'appelle ton enfant? Il s'appelle Jésus. Ses frères à la maison l'appelaient Jésus, notre sauveur. Ses cousins, sa tante l'appelaient Jésus, Jésus. Voyez, oui, Dans son quartier, tout le monde l'appelait Jésus, Jésus. Le monde priait, le monde confessait que c'est lui le sauveur. C'est lui le sauveur Le quartier l'appelait Jésus Sa commune l'appelait Jésus Même tout le il faisait le travail En tant que charpentier Quand les clients venaient Il disait Jésus Le réparateur de brèches. On confessé Avant qu'il n'ait la croix Et qu'il ne sauve l'homme Maintenant De lui-même Jésus Comment Jésus lui-même Parlait de lui nous avons vu Dieu comment il parlait de lui comment la canche et la l'ange Satan les démons les parents maintenant lui même Jésus comment parlait il de lui même prenons le livre de de Jean Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 verset 33 à 35 Jean 6 33 <rire> Mon sauveur, mon sauveur. Jean 6, 33, 37. La Bible dit, Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. On peut commencer au verset 33. Jésus leur dit, Amen, Amen. je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Il veut dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Jésus disait de lui-même qu'il est le pain de vie. Le pain de vie. Le pain qui est venu du ciel pas fabriqué par l'homme, mais qui est venu du ciel, plus que la malle. Et lorsqu'elle, le pain vient dans le monde, il donne la vie au monde. Il ôte la faim. Il ôte la soif. La faim du péché. La soif du péché. Il ôte cela et nourrit l'homme de la présence de Dieu. Nourrit l'homme de la vie de Dieu, la vie Zoé. Épouse l'homme dans la communion, dans la réconciliation avec Dieu. Jésus disait de lui-même, je suis le pain de vie, le pain de Dieu, le pain qui hante la faim, qui hante la soif. Jésus, le pain de vie. Alors quand tu soifs aujourd'hui, si, si tu, tu rencontres une personne qui a soif, soif de la drogue ou quoi que ce soit, d'une addiction quelconque, Malfaisant pour son corps Dis-lui Jésus est le pain De vie Il peut ôter de toi Cette soif malsaine Et te donner une soif saine De Dieu Te donner la vie de Dieu Parce qu'il est le pain Le pain est fait pour être nourri Il est fait pour être nourri Pour qu'on mange le pain Jésus est là Il a dit mangez mon corps Buvez mon sang les disciples ont entendu cela, un groupe est parti, s'en est, est enfoui. Un autre groupe est resté lentement, mais vous pourquoi ne partez pas Et les apôtres lui répondent, les disciples lui répondent. À qui d'autre irions-nous Tu as les paroles de la vie. Le pain de vie qu'est Jésus, c'est la parole. Lorsqu'il te donne sa parole, sa parole, le te nourrit. La parole te nourrit. La parole de Dieu, cette Bible, elle te nourrit. Voyez-vous, en parlant de ces choses, tu sens quelque chose de bien en toi. Tu sens ton âme, ton âme se rejouir être dans la joie. C'est ça le pain de vie que la parole, elle nourrit. Elle ôte la soif de la l'impureté, la soif mal, la soif de ce monde et te pousse à désirer le bien, à désirer la justice divine, la sainteté, à soupirer après Dieu. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Descend et je suis disposé, assoiffé, que ton ancien descend sur moi. Le pas de vie, Jésus est là. Matthieu chapitre 9, verset 15, Matthieu 9, verset 15, Jésus dit de lui encore ceci, Matthieu 9, verset 15, il dit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux, peuvent-ils être en deuil tant que le mari est avec eux Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Jésus dit à ses disciples et aux autres que je suis l'époux. Il s'appelait l'époux. Il disait de lui-même Je suis l'époux. L'époux pour mes amis. L'époux pour mes disciples. L'époux pour ceux qui viennent à moi. Dis alors Toute personne qui te demandera Parle-moi de Jésus. Tu lui diras qu'il est l'époux. Il veut t'amener dans une relation. Une relation d'alliance qui est comparée à une alliance de mariage, afin qu'il devienne ton époux. Et quand il devient ton époux, l'époux a le droit, l'obligation d'assister, de protéger, de survenir, de guider. Quand il vient dans ta vie, il te protège, il te couvre. C'est l'époux. C'est l'époux. Tu n'es pas encore marié, tu peux te tourmenter. Je ne suis pas marié, là j'avance. Jésus te dit, je suis ton époux. Je suis ton époux. C'est que je peux te donner en tant que époux, te combler plus que ce qu'un homme ou une femme ne peut te donner. Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Il est ton époux. Il veut une relation avec toi. Nous qui sommes en Christ, sur le plan spirituel, nous portons une alliance. Nous portons une alliance, invisible aux hommes, mais visible à Dieu et au monde des esprits. Une alliance, Jésus, notre époux. Ils sont cachés dans nos cœurs, c'est pour ça qu'il désire nos cœurs, il désire que nous puissions l'aimer, comme on l'a chanté tout à l'heure. Aimer, il dira, Ephésiens, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez sous. Jésus, en tant que vous nous aime d'un amour éternel et il entend de nous, épouse, que nous puissions nous soumettre à lui. Nous soumettre à lui. Nous soumettre à lui seul. Mmh. Matthieu 9, 25, il dit Quand la foule eut chassé l'entrave, saisit la jeune fille par la main. Et la jeune fille se réveilla. Le bruit s'en répandu dans tout dans tout le pays. Oui, l'époux vient et cherche une jeune fille qui était mourante, morte même, saisie par la main. Taditakumi, jeune fille, réveille-toi. L'époux a devoir d'assistance, devoir de protection, devoir de de subvenir aux besoins, de soutenir, de relever. Quand son épouse par terre, vient pour le relever. Quand l'épouse est malade, vient pour le guérir, la guérir. Quand l'épouse est enchaînée, vient pour délivrer. C'est pour ça il a payé le prix à la croix. Il a vu son épouse entre les mains d'un mercenaire, entre les mains d'un bandit. Il a dit Qui enverrai-je? Le père a crié, lui il vient et il dit, envoie-moi, ô oh, père, pour faire, pas ma volonté, ta volonté. C'est pour ça qu'Étzémane, en voyant l'atrocité, tout ce qu'il allait subir, il voulait reculer. Mais lorsqu'il a vu son épouse à venir, pour mon épouse, je suis prêt à payer le prix, à mourir pour mon épouse. Jésus est l'époux, l'époux qui est prêt à tout. Pour arracher son épouse Les griffes du mercenaire de griffes du diable Alors Si quelqu'un te dit parle-moi de Jésus Tu lui diras Jésus est l'époux Même si tu n'es pas marié Même si le mariage est loin de toi Mais tu as un meilleur époux Qu'un époux humain Jésus Il est ton époux Et il veut entrer dans ton cœur. Il veut communier avec toi il veut partager une intimité extraordinaire avec toi. T'amener dans son jardin secret, parler à ton cœur. Il dit, j'amènerai la jeune fille dans le désert et je parlerai à son cœur. Des fois, nous les hommes, nous n'avons pas les paroles appropriées pour parler à nos épouses, nous qui sommes mariés. Des fois, c'est des propos déplacés, conscients ou inconscients. Mais Jésus, avec fois une voix certaine dureté, mais Jésus, il est doux. Même quand il peut se montrer dur, la dureté de ses propos est enrobée par le miel de son amour. Il aime l'homme. Il aime. Il aime. Et l'amour éternel dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, son Fils unique, à cause de l'amour, il a donné. C'est un époux qui donne. Il attend. Il reçoit notre adoration, notre louange, notre célébration. Mais il donne. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Il nous donne sa vie. Il nous a donné son héritage Il nous donne son royaume Il partage tout Ce n'est pas un époux qui est égo égoïste C'est un époux qui partage il Dit Dans Jean chapitre 17 Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée Afin que là où je suis Que ceux que tu m'as donnés aussi soient C'est pas un époux qui est égoïste C'est un époux qui partage Et Il commence à partager sa gloire Avec toi, avec nous, moi ici sur la terre. Et il nous a ouvert également son royaume au ciel pour être vivre éternellement. Et il dit, là où je suis, là où sont ceux que tu m'as donnés. Il dit, père, je n'ai perdu personne de ce que tu m'as donné, sauf le fils de perdition, Jean 17. En tant qu'époux, il te protège, il te garde, il te couvre, afin que le mercenaire ne puisse pas t'arracher. Jésus est l'époux. Il est ton époux. Il est ton époux. Alors si tu méconnais, tu as méconnu Jésus en tant qu'époux, tu as promené tes pensées par-ci par-là, même à cause du mariage qui traîne, tu as changé d'attitude vis-à-vis de Jésus, est-ce que tu peux te repentir maintenant et lui demander pardon, lui dire mon époux, pardonne-moi je n'ai pas compris que tu étais là, tu es mon époux, que tu m'aimes, que tu me protèges, que tu me gardes, que tu es continuellement avec moi. Dans les profondeurs de mon âme, tu es là. Et que ton amour n'a pas de prix, n'a pas de comparaison. Est-ce que tu peux lui parler Parle à ton époux. Parle à Jésus. Parle-lui. Parle-lui. Oh Jésus, nous t'aimons. Seigneur nous t'aimons, Seigneur nous t'aimons, Seigneur nous t'aimons, Seigneur nous t'aimons, Seigneur nous t'aimons, Jésus nous t'aimons, Jésus nous t'aimons, Jésus nous témoins, Seigneur nous t'aimons, Seigneur nous t'aimons, nous t'aimons sincèrement, nous t'aimons sincèrement, nous t'aimons sincèrement, nous t'aimons sincèrement. Not Blessing and honor, glory and power, riches, And we start to you me blessing Parce que tu es en train de nettoyer. On sent comme, comme on a déversé sur soi un saut d'eau froide. Oh Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci parce que tu es en train d'apaiser, d'ôter les inquiétudes, de donner la paix dans les cœurs. Toi, l'époux, de donner la paix. La sérénité, la quiétude à ton Venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai une fête. du repos. Tu as promis le repos, Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimés du Seigneur, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Avant de partir, nous allons apporter dans la maison du trésor et dîner nos offrandes comme la Bible nous le préconise. Je vais mettre le numéro de compte de l'église pour les personnes qui ne connaissent pas encore pour apporter librement ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Oh, I'm sure I'll be able avec abondance, que le Seigneur te bénisse abondamment, te donne ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer. Toi qui n'as pas encore reçu l'époux que le Seigneur Jésus dans ton cœur, peux-tu lui ouvrir ton cœur maintenant et faire cette prière après moi, en mettant les deux mains sur ton cœur, Seigneur Jésus Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes offenses, pardonne mes torts. Entre dans mon cœur et deviens mon époux. Fais de moi ton épouse. Purifie ma vie, purifie mon âme, purifie mon cœur. Et remplis-moi d'un amour sincère, profond, indéfectible, pour toi seul, dès maintenant et pour l'éternité. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien aimé, nous, Seigneur, toi qui viens de faire cette prière de salut, nous serons disposés à t'accompagner sur le chemin pour approfondir ta relation avec le Christ découvrir l'étendue de son amour et l'héritage qu'il a pour toi. C'est pour ça que nous avons besoin que tu prennes contact avec nous par mail ou par via notre site 3 la nouvelle jérusalem Par mail nouvelle jérusalem Prends contact avec nous pour que nous puissions t'aider. Cherche une Bible, prie. Et cherche une église où la parole de Dieu est prêchée dans sa pureté de jeunesse à Apocalypse. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce vendredi à l'école de la sagesse. Nous allons continuer le dimanche avec la prédication que nous avons amorcée dimanche passé. Nous allons continuer toujours dans ce grand thème, Parle-moi de Jésus. Dimanche, culte dominical à partir de 9h30 de façon connectée et en présentiel on peut maintenant avoir 200 personnes jusque 200 personnes en présentiel en respectant bien entendu les gestes barrières port du masque, gel euh, euh, hydro désinfectant et autres et, euh, et espacement également euh, voilà donc l'église est ouverte nous, nous avons toujours fonctionné avec un nombre limité de 15 personnes par la grâce du Seigneur. Maintenant, vous pouvez venir plus nombreux que ça. Et il y a suffisamment de la place pour vous pouvoir vous recevoir ce dimanche à 9h30 à la Nouvelle Jérusalem à Landen, qui se trouve sur Anoit Zestenweg 76. Anoit Zestenweg 76 à 3400 Landen. Chaussée de Anu, 76 3400 London. Et si vous voulez une pré-inscription, vous pouvez vous pré-inscrire sur notre site www.lanouvellejerusalemalondon.com ou simplement nous téléphoner ou envoyer un SMS via WhatsApp ou éventuellement nous écrire un mail sur lanouvellejerusalemlondon@outlook.com. La Nouvelle Jérusalem London .com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rappelle aux ouvriers de la Nouvelle Jérusalem à l'Orden, les serviteurs et les servants de Dieu de la Nouvelle Jérusalem -Den. ce dimanche, après le culte du dimanche, nous aurons notre briefing mensuel. Ne pas oublier, vous avez déjà reçu les invitations euh, du secrétariat.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 À ceux qui nous ont enfoncés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, des siècles. Amen. Je sens la présence de Dieu, bien-aimé, du Seigneur. Que cette présence puisse t'accompagner, que tu puisses dormir avec cette présence, marcher avec cette présence. Et garder cette présence dans les profondeurs de ton âme et tout autour de toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il pourvoie à toutes tes besoins. Nous avons ainsi prié. Amen. Passez une très bonne nuit, une très bonne soirée, un très bon week-end. Et par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver ce dimanche en présentiel et également de façon connectée. Dala d'alema, dala, dala, dala.